Gudugudu ton écrasement. Quelle traduction nous gain pourner en espagnol? Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto que me terremoto que me parte un rayo. à mm. dire que mejor sería mejor si sido mm. mejor que le parte mm. un rayo en vez de en vez del terremoto. Mm. Gudugudu ton écrasement. Yon, après-midi V4 et comme ça. On a tardé Comment? à midi dit après-midi V4 et comme ça. On a tardé Comment à la la squatre. Pendant moins de Chita, la calme. moins. ne pas comprendre. Chita, m'a dit après-midi, v V, arrêtez d'or. Ah, v, arrêtez oh. ke... de Comment Pour arrêtez de V, Pendant que je suis là, je suis là, je a moi je suis tele. je suis je suis où ouï, TANDE tant de. Je suis un gros bruit. Hein. Un, un grand bruit. Un grand bruit. Tant qu'il y un bulldozer. Comment un bulldozer? Un bulldozer. Comme si il y un bulldozer. Vous savez ce qu'est un bulldozer? Nous savons ce qu'est un bulldozer. Un tractor grand. Un bulldozer. Goudou, goudou. Lo grande que tienen sus. Uh, sus. Uh, rueda, las ruedas. La rueda sus ruedas grandes en, fin. en, en, en hierro, hecha de la, hierro. Una cadena eh, sin entonces, fin de hierro. Exacto. Entonces. Que va rodando. rodando. Y la entonces cuando lo hace, el, el, el ruido es el guru, guru. Pero lo grande, como si fuera. que tienen las ruedas. El hielo, grande, para aplatir la tierra. Esos. Rodillo. Es un rodillo. Ah, okay, pero el grande. tractor es otra cosa. Ah, el rodillo okay. es el que hace... Este. Es como un cilindro grande. Este, sí. sí. Es el rodillo, ah, el rodillo. rodillo. grande. Fue el sonido. Es pues como desde lejos uno pudo oír el terremoto viniendo, llegando. ¿Qué? Desde el mar, se oía así, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Es como cuando la fuerza viene debajo de la tierra, de las casas empezando a moverse hacen este ruido, entienden? Guru, y así las casas se, se están moviendo así, cayendo, cayéndose, una encima, una encima de otra, ¿ok? Guru, guru, guru, guru, guru, hasta que se fue o se va la fuerza. Eh, guru, Guru, Guru, Guru. Entonces es de ahí que viene ese nombre Guru, Guru, Guru para el terremoto. Pero normalmente es tremblemate, pero es, es, es, es, sería una nueva palabra que tiene ya cuatro años para decir terremotos, Se dice Guru, Guru. ¿Entienden de dónde viene el nombre Guru, Guru? Exacto, por el sonido. Porque como ya usted sabe que el creol actúa con los sonidos. Los sonidos. Oui, moi courir, sauter Algadé. Yo saliendo Avel Algadé. Avel, amiral, paramiral. Yo sali, mm -hmm. amiral. Mm -hmm. C'est comme ça. Oui, oui. es oui. así. Es el la, el ruido, mm -hmm. ta continue toujours. Estaba, Seguia, se estaba continué. seguiendo, mm -hmm. ou seguía y pi beton betón las casas en en beton, en concreto, concreto, uh -huh, concreto las casas en concreto kai betón betón concreto tan cu como las casas en sin Tol en sin las casas en oh, en concreto tan cu como las casas en sin tap tombe estaba Estaba, cattino. Yon go vent poussière blanche, comme on nous disait Gracia, Zagrecia. Yon go vent un, un go vent. Vent es viento, un viento blanco. Entonces, viento polvo blanco. Elle, elle, le polvillo, le polvillo, un polvillo blanco. Hein, yon go vent un viento con arena blanca poussière blanche t'es bouché toute bagaille ta tout ah. te t'es bouché bouché ta parec'est-à-dire ah. que quand el viento que llegó que pasó todo estaba obs obscurido. bouché ta pare bouché non mais garde coucher c'est couché ça c'est bouché mais faut garder il faut que tu gardes des textes ou bien partager avec él. la lune si détragés. Détragés. si ne es pas commode avec elle. Compartez avec la docteure. Parce que elle va écrire. Si tu ne vois pas la parole, tu n'as pas de problème. Parce que se confondes beaucoup. Boucher, tapar. Coucher, dormir. Très bien. Te boucher, tapo C'est le viento que vino. tapo On ne peut pas voir. Parce que tout le reste était O, oscuro, el oscuro blanco, ah, el polvo, el polvillo, pero fue las casas y, sí, no mm -hmm. y ingeniero, fueron las casas rotas, y dice que los, los polvos de la casa se subieron, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ok y un hundieron, se poussié blanche bouché todo se y la et ainsi, la nuit, la noche, c'est il va Mettez pied, mettez pied, ponel el pied. C'est une expression idiomatique, qui Mette signifie djegar. Président, mettez pied, ponel los pieds. Et c'est ce qui mettez pied, mettez signifie djegar. Muy bien. Oui. Et, et c'est comme ça, la nuit, tapral, mettez oui. pied. Et ainsi, j'ai la noche. Donc, c'est une expression là où on dit mettez pied pour dire que il finit avec force. Oui, et question Continuez. Pour commencer, si fait la traduction du texte, un peu romantique, Oui, oui, oui c'est poétique. C'est poétique. En façon pour, pour passer la bêtise, tremblement. Ou pas, ou, ou peine pas trop grave, oui, pour peine oui, pas oui. trop, de demasiado grave. Oui. Apaiser, oui. <rires> pacifier la littéral. c'est. le très littéral. professeur, nous. C'est poète. D'accord, professeur, nous, c'est poète, c'est vrai. Oui. Oui. Oui. Il y a gros vent poussière blanche te bouché toute bagaille c'est comme ça la nuit t'apprès le mettre pied nous t'étendons en pile réel à crier Oyamos, en pile réel muchos llamados muchos llantos janas en réel ah ah nous t'étendons en pile réel Oyamos, muchos gritos en pile réel à crier i crier i janto Oyamos muchos gritos y jantos. Nous t'étendons, alors, ces images-là, c'est la image. Mais quand nous allons prendre le CD du libro, nous allons avoir tous ces sonidos con la lecture. C'est un album de euh, HD. Ok, nous t'étendons à empiler la cuillère parce que. L l hotel, en pile, famille, tu perdit petit, petit, yo. Dans la classe, dans l'école, l'université, l'hôpital, l'église, hôtel, en les hôtels, tout côté, tout côté. En toute Tout côté, tout côté. Pour tout, kote, tout, kote, tout, kote, tout, kote, tout kote. Tout côté s'était déblosé. Ça, ça veut dire déblosé, de Ramon. Des blosés. Tout était bloqué. Désordre. blosés. bloqué Bloqué. Tout côté s'était déblosé. En tout cas, il y a un désordre. Une catastrophe. Une catastrophe. Catastrophe. Des Crier. crier. Oui, oui moins tout, la bon, moins. C'est chaque jour, oui. jusqu'à présent, crier. Jusqu'à présent, moins oui. crier, bon, c'est bien. Tout côté, c'était déblaisé. Porte de là et là, on a catastrophe. Beto, est tombé sous tête étudiant. Los concretos cayeron. Encima. Oui, bien. Oui. Encima de los estudiantes. Hein. Sobre la cabeza de los estudiantes. Encima de los estudiantes travailler tant que à la rue, comme Igual que les vagabondes. Igual que los vagabondes de la rue. ils ont aussi des et concrets. Ils ne la Non, de dire suyo. Cuando ustedes dicen, eh, dame, lo, dame lo mío, dame lo, entonces eh, yo voy a buscar lo mío, dame lo mío. Entonces, ¿cara qué encontró? Ah. Yes. Dígalo otra vez al doctor. Encontró lo suyo ahí. Encontró lo suyo ahí. ahí. ahí. ¿Cara qué encontró lo suyo ahí? ¿Cara qué? Algunos eh, brazos rotos, algunos, ¿cara qué? ¿Cara qué está yo? Todos. Así. Te pa yo. Chaque mundo te joen, joen es chaque monde, chaque monde, chaque monde, chaque monde, chaque monde, chaque monde, Pa monde, chaque monde, chaque monde, chaque monde, chaque monde, chaque monde, chaque monde, en escapar? Bien, chape. Non sa, sa, lo que, los, l'os qui car, parlons de porto principe c'était pour être et là par la quedarse euh, avec cicatrice? des cicatrices qu'on algros cicatrice. cicatrices cicatrices dans en dans su, en cuerpos ou dans à que algunos se quedaron todavía Con cicatrices, con cicatrices, non seulement en su son cuerpo, son sino también mentales. Et la mentale, la que Más mi passent más Pour ça Parce que yo perdu maman, parce que perdieron? maman, mama, yo perdu amis, petit. Papa, Frère, Frère, Cousin, Prima, Primo, primo, primo, primo cousin primo, Prima, prima sans compter, sans compter, sans compter, les biens et muebles. Sans compter, bien, ac Sans compter, biens et docteur que se y los bienes que se Dinelito, qui te serré en bas cabane, Dinelito que estaba escondido debajo de la cama. Bon, eso es la peor. nous, pe haïtiens, Pobre, pobre de nosotros, pueblo haitiano diable nous perds haïtiens. Les pauvres de nous, pueblo Plus de 500 000 monde de 500.000 personnes qui ont comme moscas. Eh, des Muchos, muchas moscas, moscas, moscas grandes. Grande, grande, las grandes moscas en toda parte, en tu casa, sobre los, las pilas de muertos. Era algo horrible. Como fue una guerra, después de una guerra. Y olor malo en todo lado. en y nashakafu en cada esquina, Cafou, c'est Esquina. Chaque okay. riel. Coin, oui. Point. Chaque cafou. Okay. Ah. les mots esquina, Esquina. Chaque riel, cada il y oh, mm. Chaque riel, cada il cada a ruelle, bien. Ou t'es où est-moi, ou pile où est-ce très bien, docteur. mort, muerto, muerto. Yes. Où est-ce est? Mord, pila, pol, pila. Pila, mon, ma, vile. Où oh, est-ce Veïa, pilas est? de muertos. Okay. Très bien. Ya, yeah. pilas de muertos. Trois ans après. Dres ans après. 3 ans après nous toujours été en battant todavía estamos debajo de las casas de campaña. Avance tant, eh uh -huh. ans après nous toujours été en nous toujours été en bas, en bas signifie de débaro. Et tant, tant es casa ah, de campaña. Otsente, qui endare campagne. Ans Mais tant tout signifie s'il dia à tant poussière boue. ça ça veut dire boire boire bebiendo tomando polvo oh. c'est c'est expression idiomatique boire poussière c'est dire que on va aller poussière a la, a poussière à yes Aile. Et comme en l'air, il y blanc. très bien, exacto. A buée poussière. Senti, senti signifie? Oler. Senti movello de Oler, malolol, oliendo, malolol. Sibica de Jacques, sufriendo violaciones. Vol, vol, robo, robo, vol signifie robo, signifie tambien vuelo. Bon, Vuelo i bon, robo Vol euh, American Airlines bon. Vol avion American Airlines Li un bon, bon, bon. vol Donc vol signifie Vuelo signifie tout Robo Vol, robot. Bon. Pi pi sakeo Pi signifie sakeo Et après vol virgule Après vol geyon virgule Dispois de vol aïona coma. Mm. Vol, pi signifie saqueo. cest à dire que saqueo. Ok? Je dis que vol est le vuelo. Vuelo, tambien signifie robo. Aquí es robo. Je pensais que yeah. robo era yeah. no, volo. Non, volo bueno, est la droga. Non, volo est Et est robo. Pero aquí es robo. P.I.P.I. est saqueo. classe. A toute qualité d'habit. Ramon, Tadjibuno, a toute qualité d'habit, comme... De toute classe, de... De abuso, d'habit. De abuso, abuso. Abuso. Et toute classe, sí. toute qualité, tout type de... De qualité, de classe. Yes, qualité. Oui, de classe, C'est classe et de qualité. Oui, classe et de qualité. De toute qualité, de tout type d'abuso. Plus passé mille milliards de dollars américains. Qui est-ce veut les traduire? Qui est-ce qui plus traduire? de Non, mille. Très bien, plus de mille millions, millions de dollars américains passés dans soi-disant aide. Professeur, passe, gastaron, c'est gastaron, passe, passo, passaron, gasto, gastaron, non soit, ans. soi-disant, soi-disant, ça dix soi-disant, soi-disant signifie parecido. supposé supposément para ayuda. Yes, supuesto, aquí es supuesto ah, passer ah, dans soi-disant aide. C'est gastalon en un une un supposée ayuda. Passer dans soi-disant aide, soi-disant supuesto, supuesta. lycée soi-disant docteur. lycée soi-disant voleur. Hein? Hmm. Supposément elle est volé. Donc, en soit disant, masse de mille millions de, de dollars, se gastaron. Aquí dice pas, se passaient pasaron? les créoles, que el español sería se gastaron en una supuesta ayuda. Muy bien. Ay, ayuda es ed. Ed. Ed es el verbo ayudar. Ed, ayuda. A una película, no sé si ustedes lo pueden conseguir por internet. Yo lo busco. Si usted tiene Netflix, quizás lo pueden. Se dice: es de una, un, un gran um, actor haitiano que se llama Raúl Peck. Yo lo voy a escribir para o sea, si lo ah, busca. Okay. Se dice: la asistencia mortal. Asistencia mortal, mortal. Está en todo idioma: asistencia mortal. Raúl Peck. je le connais pour le netflix ou pour la opé est un français, ingles, espagnol. espagnole ingréable, non, elle le travaille travaillant pour la en l'incrément ah, Assistance mortale et ce qu'on parle, ça a pour pour dire que majorité assistance que nous avons eu en Haïti, les tremblements de TA c'était en profit de l'organisation yeah. internationale yo, mm. Ça veut dire que l'aide là pas bénéficier pour nous, pour qui ça, parce que l'organisation internationale, il faut payer. Mm. C'est docteur qui finit, son docteur, il faut payer. <laughs> il pas gratuit gratis pour Vous mm. mm. comprenez que même aide, yo, même corps qui rassemblés là, pour bah, nous, nous, nous, manger, si je vois le docteur Diana aller à Haïti, il faut que je paye mon salaire. Il faut que je bali l'argent. Donc, tout comme ça, il passe dans même Donc, Nohh, plus plus Donc, alors, une, est突érée, le même bagage. Donc, il y a une assistance mentale pour ça, parce que il n'y a pas vrai, mais il fait nous plus pauvres. Plus problème, problèmes. Il y a une Plus problème Et puis, il dit tout que le docteur qui était venu, pile docteur qui était venu, il ce docteur fait? Ils ont coupé en pile. Depuis, ils n'ont pas perdre du temps. Bon, je ne parce que peut-être c'était une époque de guerre. Ils ont dit que c'était guerre. Vini, yo block, yo ou ont dit bloc, tombé sous pied. Peut-être qu'ils eh, ont fait une chirurgie chirurgie pour arranger. Mais pas de temps pour ça. C'est coupé. couper sans anesthésie. Ah, ah, oui, oui, oui, sans. Oui, voyez, écoutez, euh, ça. Ah, C'est ça, Hum, de, hum... Césarienne, il hein, oui, fait Césarienne sans anesthésie. Oui, sans anesthésie, anesthésie oh. c'est coupé. Non. Donc, et c'est un plaisir pour le docteur Yabri. Vous mettez sur Facebook, sur YouTube, vous mettez coupé pied, content, en pile en fait. Donc, nous de Raoul Pé. Donc, le dit que c'est un complot, une autre forme de complot. Il corps. Vous passez comme là, vous brassez comme là, vous là, en un écrit. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est pas un réel. Oui, oui, docteur, ingénieur. Tout film, c'est une réalité. Oui, c'est film film. Non, c'est réalité. C'est un documentaire, c'est un film, mais c'est un film documentaire. C'est une réalité parce que l'Ifeli en direct, en direct, en vivo en direct avec le Président Préval à l'époque, il parlait avec le Président Préval, il parlait avec un pile ONG tout. Donc ONG est-ce qu'il y a une il y a un travail, il faut payer, il faut payer, il faut payer l'argent. Hmm. Donc imaginez par exemple, de l'eau, de l'eau que le tu as fait cadeau. C'était de l'eau que tu as acheté. Tu as acheté de l'eau là-bas pour te payer cadeau cadeau ici, qui c'était un pile problème. Donc, il dit que il y a un pile de monde qui de faire business, de faire un pile de Il a acheté de l'eau pour le revendre. Il a acheté de l'eau pour le revendre. un pile de monde bon, bon. bon. bon. qui a pris le moment de et il a de l'eau. Qui est professeur bon. Passé non, pas euh, soi-disant, elle. Mais en y est pas fait vrai. Ou te traduis bien, Tout le traduit te traduis, te traduis, très nada Pelo nada Se hizo nada se serví a mis es usar miseria. nuestra miseria. miseria o usar o usar, nosotros, servir, servir ser, con ser. nuestra miseria. Con puyo miseria. de nuestra miseria, puyo para ellos. que poderse poder hacer ser. Ellos u, usaron. Nuestra misère est pour la faire ricos. Pièce, moon, songez pièce. Pièce signifie aucun, nadie. Pièce signifie pièce. Signifie aussi pièce, ninguna. Mais qué sucede? Si veut dire, si vous dites pièce livre, pièce bagaille, nada. Pièce étudiant, n'est-ce pas? Pièce l'argent, donc, pièce nadier pas Nadie. paka défend nous. nadier nous, nos, nous pouvons défendre. Ô bon Dieu, à oh, oh, oh, la litraka, ô Dios, que pena, que trahédia, que trahédia, que pena, que problème, à la tracat. Et sac piret là, il y a le mas duro, est-ce que, et sac piret là, Person pa ka di rien, nadie puede dire nada. Person pa ka di rien. Pa ka qui es despegado? verdad? despegado. Pa ika. Pa Parce porque sería el verbo capable qui es poder. Person pa ka di rien parce que nous tous nous coupables, nadie puede decir nada porque todos somos oui. culpables.